C'est Winman, content avec vous, vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman. Un nouveau produit à la SQDC, déjà 48 heures en vente, il n'y en a plus, on parle ici de Slurricane Mint de Space Cannabis. En deux heures, en deux heures, il n'y en avait plus. Ça a été mis en vente le 13 avril à 10 heures et même à midi là, sur le site internet, en succursale, 0, 0, 0. Je pense qu'il y avait environ 20 unités dans chaque succursale. Euh, ça a reparti très, très rapidement. Slurricane Mint, j'ai fait quelques recherches sur Internet, pas capable de trouver quels sont les croisements, quelles sont les deux plantes utilisées pour faire le Slurricane Mint de Space Cannabis. Space Cannabis, si on regarde sur le site de la SQDC, c'est leur premier produit distribué par Great White North Grower. Donc, euh... On va regarder un peu les terpènes, le prix, le taux de THC, on est vraiment très chanceux pour ceux qui aiment le taux de THC. On a le taux le plus haut selon la loi au Québec, le taux le plus élevé de 30%. On a ici 29,81. 29,8% 29 de THC entre 23 et 30 la possibilité. Euh, limonène, limonène terpène dominante, donc euh, peut-être goût de citron, peut-être goût de diesel, c'est ce qu'on va voir. Limonène, myrcène, cariofilène. Donc euh, on n'a plus peur du cariofilène ici à Winman. On retrouve tellement souvent le cariofilène dans nos variétés préférées. Limonène, myrcène, le duo de terpènes par excellence pour Winman et pour plusieurs abonnés aussi de Winman. Donc sans plus tarder, sans plus tarder, on va ouvrir le contenant 2.15% de terpènes. Donc, est-ce que c'est un taux élevé, 2.15? Je vous suggère fortement de comparer ce 2.15-là avec un autre produit de, de la même variété. Euh, si le prochain est 3, ben ça va être excellent. Si le prochain est 1, ça va être moins intéressant. Slurricane Mint, est-ce qu'il y a un petit goût de mint, comme le gelato mint? Hein? C'est ça qu'on veut savoir, hein? Pas pire, pas pire, pas pire, on va le fumer et on va regarder ça de plus près avec la lumière. Cocotte dense, il n'y a pas de pochette d'humidité, excellent. Ça n'est ça, pas pire, on va grainer. J'ai eu, euh, pour ce qui est de la grosseur de cocotte, 6 cocottes totales, euh, quatre bonnes. Quatre bonnes grosses cocottes avec deux miniatures. Donc, euh, pour ce qui est de Space Cannabis, c'est mieux que les petites cocottes de San Rafael. Beaucoup de personnes là, sont frustrées quand ils ont des petites cocottes. Donc, on regarde ça plus près à la caméra immédiatement. Alright, on est avec Space Cannabis. Le Slurricane Mint, produit à 30$ et 60 sous. Écoutez, il, il, il sent bon. Euh, il sent correct. Mais euh, pour, pour ce qui est de la qualité, euh, c'est bien. C'est bien. C'est correct. Euh, je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça allait être extraordinaire. C'est sûr qu'il y avait seulement 20 unités par succursale. C'est ce que je pense. Mais euh, quand j'ai ouvert l'ordinateur, il y avait 17, 18, 19 unités dans chacune des succursales. Euh, à 10h le matin, à 10h et 10, donc euh, c'est la raison pourquoi je pense qu'il y avait 20 unités par que cursale. Euh, quelques gens là, sur Instagram m'ont dit que j'allais l'aimer, comme je vous dis, euh, pour ce qui est de l'arôme présentement, c'est bien, pour, pour ce qui est de la qualité, euh, j'ai vu une, une photo sur Reddit, et puis je m'attendais à peut-être un plus gros wow, mais comme je vous dis, c'est pas effrayant, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est moins wow que j'aurais pensé. OK? Là, sincèrement, il n'y a pas de l'air à sentir mauvais. J'ai vraiment hâte de l'essayer. On, on essaye ça là, immédiatement. All right, on est de retour. Donc, je vais grainer ça avec vous. Je ne vais pas perdre le fil, le fil du beat. Il y a un petit bout de carioffin un petit peu plus présent. J'aime un petit peu moins que d'habitude. Je pense que le, le, le petit mint est là, mais le est très, très, très, très, très, très présent. Puis je, je, je l'aime pas. Là. Des fois, le cariophilène, on sait pas de, de où est-ce qu'il sort. Hein? On, on pense au gelato de Tribal. Que s'il y a du cariophilène là-dedans, all right. Il n'y a pas de trouble parce que le gelatomine est incroyable. Euh, le ethos glue, euh, il, pour l'instant, il est très bien. Il y a du monde qui m'ont dit qu'ils ont changé. Mais on retrouve le cariophilène dans plusieurs cannabis qu'on aime beaucoup. Mais là, là, c'est bah, bah, bah, bah, il il est, est présent. Euh, parce que ce senteur-là, c'est pas le limonène. La limonène, c'est vraiment citron ou le petit côté diesel. Myrcène, c'est plus terreux. J'ai outjou 29% ben, de THC euh, considéré un hybride euh, à tendance là, Indica. Donc, est-ce que ça va être vraiment un gros, gros, gros couch lock Est-ce que ça va vraiment nous écraser? Pas supposé parce que c'est pas un indica. Donc c'est vraiment là euh, considéré plus euh, relax, plus hybride. C'est sûr que ça ne soit pas énergisant. Mais encore une fois. Avec les descriptions à la SQDC, on peut toujours avoir des surprises. Donc le Surricane Mint, on ne sait pas où est-ce qu'il sort le Mint, mais le c'est quoi? C'est le croisement entre le do, -Si do et le Purple Punch. On allume ça, 30,60$, Slurricane Mint, il n'y en a plus nulle part, ni dans les succursales, ni sur le site de la SQDC. C'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, euh... <coughs> Oh, oh. Mais, euh... Le cariophile, je je l'aime pas, là. Ben, moi, j'acheterais pas là-dessus, ben, ben, là. Mais le mint est là, hein. On va checker ça, la cendre a l'air assez euh, noire. On va checker ça. On va se calmer, fait juste deux pofs. Mais, euh... ah le carré il est fatiguant. Il y a un petit coup, il est, il est pas pire, il est bon mais. Cariophilène, il, il, il a son style. Ouf! Qu'est-ce que tu veux? Puis en plus, ils ont mis Cariophilène, troisième terpène. Euh, est présente. Elle est présente, mon chum. Elle est présente. Ah. Moi j'en rachèterai pas. Euh... Si si si si, si le ne te dérange pas, euh, si tu sais pas c'est quoi le cariophilène, si tu comprends absolument rien de ce que je dis. essaye les essaye les, essaye -les. Euh, Mais le cariophyllène, il embarque, mon homme. Il, il, il, le goût est là. Euh... Ça me dérange. Ça me dérange. Je vais le fumer pareil, ce que je veux dire par là, je ne vais pas euh, le mélanger avec le cannabis que je trouve ordinaire. Euh, je vais le fumer, allez voir sur mon Instagram, je vais vous mettre des photos. Et puis, euh, un peu déçu, un peu déçu peut-être le remarquer dans la voix. ou euh, Un peu déçu. Si on regarde sur le contenant, ils nous disent les terpènes. Et puis, vous pouvez voir là, dans mon attitude que c'est les mêmes. Que c'est les mêmes que sur le site de la SQDC, donc euh, merci. Limonène, Myrcène, Transcariophylène. Cultivé au Québec par Plantation Cérès. Plantation Cérès. Ils ont d'autres produits à la SQDC. J'imagine que c'est encore distribué par The Great White. Euh, The Great White North Grower. Donc, euh, Slurricane Mint, c'est pas euh, c'est mon phenotype préféré. Le Cario Flin est très présent. Alright, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Euh, si tu es comme Winman, et que le Cario Flin te dérange à certaines occasions, ne euh, sois pas jaloux que j'aille sente les mains, man. sois pas jaloux, c'est pas... Euh, il y en a qui vont l'aimer, j'imagine. Il y en a qui vont l'aimer. Il y en a déjà qui doivent l'aimer. Il y en a déjà qui doivent euh, dire à du monde qu'ils l'aiment. Mais vous pouvez pas dire que le cariophylène n'est pas présent. Et puis, euh, je suis pas en train de sauter dessus, là, comme tu peux voir. Le 29%, est-ce qu'il est, est, qu est efficace, le 29% Comme, comme, comme, comme je te dis, je recherche vraiment un buzz indica écrasant. Je prends beaucoup beaucoup de chance avec des, des cannabis hybrides. J'ai l'impression qu'avec le temps, ça va être vraiment indica. Mais on sait toujours qu'avec le de SQDC, des fois on peut nous jouer des tours et puis il peut y avoir des, des produits hybrides qui sont super intéressants. Donc je ferme pas la porte aux produits hybrides quand même. Mais je suis vraiment pas intéressé au cannabis Sativa qui donne un buzz énergétique. Donc euh, euh, euh, euh, tout le monde était euh, vraiment surpris de voir ça sur les tablettes, euh, tout le monde en voulait, Sleek and Mint. Mais mais pourtant euh, pourtant c'est un produit bien, un, un produit correct. Encore une fois 30 dollars et 60. Euh pourquoi c'est pas, euh, j'allais dire, 25$, mais là, il faut dire 26$ avec les augmentations à la SQDC. Il n'y a plus de produits à 25$ à la SQDC. C'est 26, 27$ depuis l'augmentation de la SQDC, depuis l'augmentation du gouvernement, sur 80-90 de tous les produits de la SQDC. Ah oh, mon gars. Alright, je te laisse là-dessus. Et puis, euh, Un peu déçu un peu déçu, à 30$ et 60$, j'avais pensé que ça aurait été une coche de plus que tous les produits qu'on retrouve à 26-27$ les anciens produits à 25$ mais non euh, ça, ça, ça, ça, ça fait partie des produits Spinach euh, ça fait produit. Ça fait partie des produits OMI, oh OMI oh euh, on, on, on se comprend, on se comprend, M même style, même style euh, un peu déçu, un peu déçu. Comme je vous dis, c'est correct. Il est bien. C'est correct. Le coup de cariophylène est présent. Euh, ça l'écrase le goût de petits mine. Ça s'est écrasé bien elle. Et puis euh, un 29% là, euh, hybride. Tu sais, c'est pas un 29% là, indica. Là. Tu comprends? Donc, euh, une grosse vague pour rien, je pense, là, pour euh, Space Cannabis ici. Euh, je sais pas si je vais réessayer Space Cannabis, je trouve que c'est vraiment un, un 4$ de trop, 5$ de trop. Euh... Écoute, écoute, on check notre portefeuille, on check notre portefeuille, pourquoi qu'à 30$, à 30$, il faut que ça, ça se démarque un produit à 25$. Je vais mettre une photo sur mon Instagram, peut-être que vous allez, vous allez voir, peut-être mieux. Peut-être que vous l'avez déjà assez vu, juste avec le petits vidéos que je vous ai montré. Mais... Euh... Spinach, spinach, la marque Spinach est, est aussi bien que ça. Je vous laisse là-dessus. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Un pouce, un commentaire. C'est Winman. À la prochaine. Ciao!